Non, je n'ai pas sourire, là. vrai. Tu... Moi, c'est Ramzan. J'ai choisi l'alternance pour devenir chauffeur-livreur poids lourd. Mon métier consiste à livrer les clients, les écoles, les restaurants ou les collectivités. Principalement, on livre de la nourriture. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est surtout l'autonomie et les horaires. On travaille du matin et généralement, on rentre avant 13, 14 heures. J'ai choisi l'apprentissage parce que ça me permet mieux d'intégrer dans les entreprises. <rire> Mon projet, ça serait de monter une entreprise de transport.